J'ai décidé de soigner mon hypertrophie du foie par les plantes médicinales. J'ai décidé aussi, dès que j'aurai le moindre problème physique, ou le moindre problème mental, de continuer maintenant à me soigner jusqu'au jusqu bout par les plantes médicinales. J'ai soigné mon hypertrophie du foie par les plantes médicinales. Pour une, une valeur d'environ 100 euros, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai récupéré énormément. Je sens, je sens que mon foie est redevenu à peu près normal. Je suis heureux. J'ai suis... enfin, toujours été heureux en vrai, mais ça, ça c'était gênant quand même. J'ai préféré plus faire confiance à quelque chose qui est ancestral, qui, qui nous appartient. On a tous cette faculté, malgré tout, de, de pouvoir se rééquilibrer. On a une capacité de régénération qui est immense. On a tous ce pouvoir de, de guérison en nous. Tous ces problèmes de santé que, que, que j'ai eus étaient dus donc, à toute l'alimentation qui était malsaine, que j'ai pu avoir pendant tant d'années, et tous les produits que, déjà, que. que qu'on a consommé parce que bah c'était comme ça que les parents achetaient des courses et qu'il euh, fallait manger euh, ce que les parents amenaient euh, et puis qu'on ne cherchait pas plus loin. De toute façon, en plus c'était bon, les chocolats, les, euh, tout était bon. Quoi. Mais au goût. Mais par contre, euh, pour le corps, c'est très malsain. Sans parler de la pollution, sans parler de tout ça, quoi, nos eaux polluées, euh, la terre polluée, euh, tout ça, ça, ça fait partie du schéma hein, qui fait que le monde est comme il est. Aujourd'hui, euh, plus personne ne. Euh, ne connaît les plantes, on ne connaît même plus les noms, on ne connaît même plus les propriétés, euh, on ne s'en sert même plus. C'est certainement d'ailleurs euh, ce qu'on a voulu nous empêcher de connaître pendant euh, tous ces millénaires où on nous a emmenés dans une, euh, dans une voie en fait, qui n'est pas la nôtre. Par rapport à l'alimentaire, c'est vraiment la base, c'est vraiment euh, la priorité. Je pense que ça devrait être la priorité de tout le monde. À partir de maintenant, et depuis euh, depuis quelques temps. Euh, je, je ne retomberai plus dedans, quoi. Je, je, je suis strict. Même si euh, des fois on a envie d'un petit bout de chocolat, d'un petit, euh, petit café parce que ça sent bon. Donc je suis strict par rapport à tout ça. Il a fallu que, que je, je prenne des plantes pour régénérer mes foie. J'ai suivi ma cure, j'ai suivi mon régime alimentaire. Par la même occasion, j'ai appris euh, les plantes médicinales. J'ai vendu des portes médicinales, j'essaye de, de, de mon côté de, de, de redonner ces connaissances un petit peu à ceux qui en ont besoin. Je m'y suis tenu, au début c'était plus dur pour moi d'abandonner certaines habitudes. Je suis un habitué de, des kebabs depuis l'âge de 10 ans, donc c'est vrai qu'il y a des trucs, c'était difficile. J'espère que, que plein de gens prendront conscience qu'il qu est important de, de se soigner soi-même et d'écouter de, de, son corps, de faire en sorte d'être quelque part en équilibre avec la Terre, surtout dans un monde déséquilibré. La force de manger est un petit peu n'importe quoi depuis tant d'années. Alors en plus, je suis, euh, je suis né dans la fin des années 70, enfin 70 quoi, donc en 78. Donc ce qui fait qu'on euh, a eu le droit à toutes, euh, toutes les belles cochonneries euh, traitées avec des produits, etc. Quoi, les poulets aux hormones et euh, tout ça. Euh, donc euh, du coup, euh, il n'y a pas longtemps en fait, je me suis retrouvé avec, euh, avec une, une hypertrophie du foie. Alors c'est-à-dire que mon foie euh, avait grossi énormément. Euh, du coup, euh, il y a eu un enchaînement euh, Très étrange dans mon corps qui s'est produit. Euh, J'ai perdu toute vitamine D, donc euh, les muscles n'ont commencé à plus fonctionner, euh, que ce soit les muscles externes ou les muscles internes, donc, euh, parce qu'ils sont aussi régis par, euh, par la vitamine D, qui fixe le calcium en fait. Et ça faisait quand même plusieurs, sur plusieurs années que ça s'échelonnait, ça faisait au moins deux ans que, euh, que ça, ça avait commencé, et euh, ça, là ça a commencé à prendre des proportions assez importantes. Début de l'alerte, alors euh, décembre 2012. Euh, donc là, euh, pendant un mois, euh, analyse dans tous les sens, euh, donc euh, hôpital, scanner, euh, électroencéphalogramme, euh, cardiogramme, électrocardiogramme, bon, la totale quoi, et, euh, et rien, euh, pendant un mois, euh, ils n'ont rien trouvé, euh, j'avais beau aller de, de service en service, personne ne comprenait rien, j'en ai eu pour 1500 euros de soins quoi euh. Qui finalement n'ont débouché sur rien du tout, puisqu'ils euh, ont rien trouvé. Tu te sens mal, quoi, parce que es, tu te sens seul, tu te sens, euh, tu te sens quelque part tout seul à savoir que tu ne vas pas bien. Moi j'étais en train de me dire, mais attends, ils vont attendre quoi que, que, que, que je meurs ?» quoi, pour me dire, ah oui, bah, vous aviez ça, quoi. En fait, il euh, y a l'année dernière, au souffle du rêve de l'année dernière, donc j'ai rencontré Christophe Adèle, qui, est, en fait, euh, qui a créé, en fait, donc Pachamama. Pachamama qui, est euh, qui, lui, il est herboriste et phytothérapeute. On est resté ensemble pendant, pendant tout, les, tout le festival. Quoi. Donc on s'est entraidés et euh, je lui ai parlé de mon problème et euh, il m'a donné beaucoup de solutions euh, que sur l'instant je n'ai pas pu appliquer parce qu'après il, euh, il faut être quand même un minimum entouré pour pouvoir avoir accès aux plantes, pouvoir accès à beaucoup de choses. Je lui ai fait une promesse en fait, c'était de, de venir m'occuper un petit peu de, de, son, de, de son atelier. Donc, euh, d'herboristerie en contrepartie de, de, de, de pouvoir me, me soigner quoi et puis en, en fait comme il faisait une retraite bouddhiste il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir euh, pour pouvoir un petit peu gérer le tout et, euh, et donc je suis venu euh, je suis venu en janvier de cette année et, euh, et donc là j'ai commencé plus à me soigner parce que là ça commençait mon corps il, il acceptait plus rien des fois de beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie mais, euh, mais on peut tous y arriver et j'espère qu'on le fera tous. Je pense qu'il serait temps qu'on se réveille et euh, qu'on arrête tous de suivre quelque part le, le schéma qu'on nous a tracé parce que, euh, parce que ça nous emmène euh, plutôt vers le schéma d'une mort prématurée alors qu'on pourrait en, en essayant euh, tout simplement de ne pas faire comme tout le monde. Qu'on pourrait essayer d'être de, de, de, en meilleure santé, de peut-être vivre plus longtemps.